Comment ils vont Donc aujourd'hui, on se retrouve de nouveau sur Tomodashi Life. Oui, à 4h du matin. Écoutez, euh, on ne change pas une équipe qui gagne. Entre-temps, il y a eu quand même beaucoup de nouveautés. Des nouvelles personnes, par exemple. Me voilà qui est là, Poupini Petite suggestion d'Emviane, du coup, une pote qui fait des lives sur Twitch, d'ailleurs. Allez voir. Allez, vite. Là. Allez voir. Donc, Poupini qui est avec Darko. Voilà, ils s'amusent tous les deux. Ils sont, ils sont très mignons. On m'a suggéré de faire Link. Il est là. Il est juste là. Voilà, avec sa petite tenue et tout. Tu veux être ami avec Darko Link et Darko hmm. Ah là, voilà. La calotte, mort, Jesus. Ta femme, pris et ils discutent longtemps, hein Ils s'entendent bien. Bah on est content. Et du coup, j'ai aussi fait Jack Sparrow qui là, actuellement, bah il dort. Ah bah ça y est, je dors aussi, bah ouais. Oh Oh Darko Mais qu'est-ce que tu fais là Darko Oh là là Oh là là Darko Ça c'est typique le genre de rêve que je faisais quand j'étais petite pour ouais, le coup. Voilà Alice, vous ne l'avez pas vu l'autre jour du coup. Elle a toujours pas de maison. On a les deux amoureux. Ah. ah Eh oui je vous ai vu hein Oh les petits coquinous là Ah Poupini aussi elle dérange les deux tourtereaux là. Aucun respect hein. Elle est si lente De rien. Poupini va m'offrir un cadeau. Un set de bain Je pue Elle veut que je regarde à l'intérieur de sa tête. Ok. Waouh, l'univers Y'a Link qui joue du maracas, et il s'amuse. Il se balade. Oh, Il sait pas quoi faire en fait, il est paumé là. Eh, hey, mais Poupignet elle dort Je voulais lui donner à manger. Tu pus. C'est bien. Miaou. Link. Tu as faim Et eh bah ben, ça tombe bien parce que je vais te donner... Des cornichons Tu vois, prends ta Space food là, c'est bon. Oui, c'est pas bon. Paye ta nourriture. Fais pas chier. Vas-y, je vais tenter de faire, genre, le bouc le plus moche possible. Salut, clin Klein. J'étais censé faire un personnage moche, limite, il est chou, quoi. Et ouais Il <rire> ai a l'air perdu. Et qu'est-ce que je fous, là, moi Du coup, on se retrouve le lendemain. Pas du tout. J'ai juste changé l'heure, parce que c'est pas possible. Hein. Ah, event. Hmm. Discussion entre copines. Oh, il ma petite... I know. Ok, ok, on s'en fout, regardez qui est là, Jack Sparrow, on va lui offrir des bulles, c'est bon. <rire> Ils font des bulles ensemble, c'est trop mignon Tu veux que je regarde encore dans ta tête Mais Miss Peregrine, il n'y a rien dans ta tête. C'est vide, le vide Ah, Poupini Ah, mm. oh, tu veux manger quoi Des petits escargots yum, yum. Bon, elle aime bien. Bah vas-y, euh que là, ouais, je suis fatiguée. Bon, bah, me revoilà après une longue semaine de sommeil. Entre-temps, il y a des cheveux mauves qui ont poussé sur ma tête. Voilà, ça m'arrive des fois. Y'a y a Poupini qui veut jouer. Jouons avec Poupini. Ah, attends, sa meilleure amie, c'est Alice Mais depuis quand Ok, j'ai des mémoires. Fais pas genre t'es déçu, toi. Ah. J'ai plus qu'une vie. Non Poupini, je t'aime pas. C'est ça, vas-y, narque-moi avec ta botte de mouchoir, là. Elle fait son petit sport. Ah ouais, elle veut garder la forme. Ah, qu'est-ce que je fais là-bas, moi Ah, je fais du golf, du coup. Mais je fais du golf sans balle. Il faut une balle. Vas-y, elle est bête. C'est moi, mais bon. <rire> Pour Poupini, ça Tiens, mets ça. <rire> mais si, ça te va très bien, je t'assure. Like Tiens, prends des spaghettis, c'est bien ça. <rire> Ramasse les spaghettis. Ah le petit nœud Oh je vais le mettre à Poupini Poupini J'ai un petit cadeau pour toi Regarde ce que j'ai pour toi Oh ça lui si bien C'est une Jones Vous pouvez pas comprendre, c'est une Jones Oh non Miss elle a pas voulu une Link Déjà regarde à l'intérieur de ta tête, ok. Un puzzle. Ça correspond à quoi Genre à une neurone Alors dans ce cas, il te manque plein de pièces de puzzle. Le pauvre, il a rien demandé. <rire> <rire> Ouh, date dans le café Oh là Ah ouais, le date, il a l'air super amusant Waouh, c'est fou ce qu'il s'amuse, là Oh, je suis jalouse, là Hein Et il s'amuse comme ça, sans moi Je fais quoi, moi, pendant ce temps-là Bah, je chiale. La solitude Bon, oh, euh, comment avance leur date Ok, super. Oh Photoshoot C'est vrai, en plus je suis vraiment photographe hein. Bon peut-être pas professionnel, mais je suis photographe. J'attends. Stunning. How about an ironic This is the shot of the day. Bon, je vais finir la vidéo là parce que bah il se passe plus rien aujourd'hui. Donc, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like et à activer la cloche pour pas louper mes autres vidéos. Ça me ferait vraiment très plaisir. Dites-moi si vous avez des idées de personnages que je pourrais faire, parce que j'avoue que mon île allait un peu vite. Donc voilà, à la prochaine. Bye bye.